compatriotes, dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de la stratégie de l'intercoalition Yehu Askanui, Wallou Sénégal, et de comment voter dans chaque département. Si vous êtes à Dakar, le département de Gédiouaï, de Dakar, de Kermassar et de Rufisque vont voter Yehu Askanui. Le département de Pikine vote Wallou Sénégal. Si vous êtes à fatik le département de Fatigue vote Yehu Askanui, le département de Foundoune et de Gossas vote Wallou -e Sénégal. Si vous êtes à Thies, les départements Thies, Mbour et Touawan vote Yéwe Askanui. Si vous êtes à Gigensor, les départements de Gigensor, Oussoui et Bignona vote Yéwe Askanui. Si vous êtes à Saint-Louis, les départements de Saint-Louis et de Dagana vote Yéwe Askanui. Le département de Podor vote Walou Sénégal. Si vous êtes à Kolda, le département de Kolda et de Velingara vote Yehu Askanui. Le département de Medina Yorufula vote Walou Sénégal. Si vous êtes à Louga, le département de Lugo.